Bonjour, mesdames, Mademoiselle, messieurs, bonjour, Nabilaï, Kamara depuis Bruxelles. Voilà, très matinalement, très matinalement, je dois passer, en fait, ces informations, chers guinéens. alors, il est question de la marche, donc, des forces vives de la nation qui sont reportées, alors, pour la semaine prochaine, précisément le 15 mars. Alors, oui, j'interviens très matinalement, c'est pour dire, bon, écoutez, ces marches ou ces manifestations qui étaient prévues aujourd'hui, alors n'auront pas lieu, en fait, elles sont reportées pour la semaine prochaine, c'est contre l'idéal. Voilà, alors c'est le titre, et ça c'est pour dire, c'est pour dire que lorsque nous disons que nous manifestons, en fait, nous ne manifestons pas pour manifester, le but n'est pas de manifester, n'est-ce pas, nous manifestons pour des objectifs précis. Voilà. Donc, les ennemis de la Guinée comprennent quand nous disons que nous manifestons. Alors, l'objectif n'est pas de rendre Conakry instable. Non, ce n'est qu'un moyen. Rendre Conakry instable, c'est un moyen pour arriver à quelque chose. Ce quelque chose-là, chers compétents guinéens, il est la question de notre processus de démocratisation. N'est-ce pas Et comme la tortue, pour qu'elle puisse sortir la tête, vous comprenez, il faut le feu derrière, et c'est ce qu'il faut en Guinée. Le pouvoir, il faut donc le feu derrière. Voilà, donc nous utilisons les manifestations comme moyen par objectif, par l'objectif comme moyen moyen pour arriver à des objectifs, des objectifs qui sont clairs. Il est question d'une tradition qui doit suivre l'itinéraire politique, disons, sensé. n'est-ce pas Je comprends bien. Ah, très bien, alors vous avez compris ce point sur les manifestations. N'est-ce pas? Alors, euh, euh, ces marches qui étaient prévues ou ces manifestations qui étaient prévues aujourd'hui sont reportées. Et parce que, bon, voilà, avec toujours cet esprit, nous manifestons pour quelque chose. Alors, ce quelque chose, euh, disons, a été quelque part, je dirais, entretenu. Vous comprenez? Le pouvoir euh, ou des intermédiaires ou des médiateurs euh, sont en fait venus voir les organisateurs, n'est-ce pas, alors leur proposition euh, qui va dans le sens de l'objectif visé par, euh, disons, euh, euh, le FL, le, plutôt le, les forces vives de la nation, chers Contolinien. n'est-ce pas Alors, il est question effectivement euh, de sursoir, donc, euh, euh, disons, les manifestations d'aujourd'hui, d'essayer, euh, disons, de revoir les points revendiqués par euh, les organisateurs. Alors, euh, euh, il y a la promesse que ces points donc, seront discutés, n'est-ce pas, pour pouvoir finalement euh, trouver, euh, disons, une issue favorable. Voilà, ce qui a été euh, finalement arrêté, n'est-ce pas. Et comme je le dis toujours, je viens de le dire au départ, nous manifestons pour quelque chose. Les manifestations ne sont qu'un moyen pour arriver à ce quelque chose. Alors, bon, écoutez, quand il y a une telle proposition, nous pensons, nous pensons qu'il est donc mieux de ce soir, ces manifestations, chers compléments, de reporter ces manifestations. N'est-ce pas Alors, euh, euh, voyons si effectivement le pouvoir euh, qui l'a a toujours fait va continuer à entretenir la malhonnêteté, parce que c'est ça le problème, entretenir la malhonnêteté. C'est-à-dire, au lieu effectivement de se battre, parce qu'il y a une promesse de discuter sur des points, euh, disons, euh, proposer des points, disons, de revendication, alors, au lieu, je dis bien, quand le pouvoir entretient la malhonnêteté, au lieu de se battre dans ce sens pour résoudre, s'asseoir autour de la table, essayer de résoudre, discuter les points, en fait, euh, revendiquer, non, ils vont maintenant chercher, euh, d'ici le 15, parce qu'il est dit que le 15, nous allons manifester. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, Là, ça on appelle ça entretenir la malhonnêteté. Alors, ils vont essayer de chercher à corrompre les organisateurs. Ils vont chercher à corrompre les organisateurs. Au lieu de se battre pour satisfaire les points, ils vont se battre pour essayer d'amadouer les, les, les, les organisateurs. C'est ce qu'ils vont faire, sûrement. N'est-ce pas Nous espérons que non. Mais l'habitude est là. Ils vont commencer à proposer de l'argent par-ci, par-là aux organisateurs de ces, de ces manifestations pour finalement, le but étant de les désanimer, chers comptes guinéens. Et c'est ça, entretenir la maladie chez nous en Guinée. N'est-ce pas? Très bien. Alors, mais si l'autre cas est qu'il laisse cet entretien euh, concernant la malhonnêteté et cherchant à travailler sur le point précis, les points revendiqués, et là, OK. Et peut-être bien qu'on pourrait même qu'on pourrait même euh, éviter les manifestations du 15 octobre. Tout dépendra de comment le pouvoir va se comporter d'ici là. Va-t-il continuer à entretenir la malhonnêteté ou va-t-il finalement arrêter d'entretenir la malhonnêteté C'est ce qu'on veut là, cher Comte Guédiaire. N'est-ce pas Alors, ce que je vais dire donc, aux compatriotes guinéens, alors à tout le monde, c'est merci. Il y a effectivement il y a eu eh, l'entente générale. Franchement, tout le monde était prêt pour aujourd'hui. Ça, déjà, c'est un motif de satisfaction, c'est vrai, de la part des démocrates. On a vu déjà... Hier, nuit, disons, les choses commençaient, les barricades, par-ci, par-là, qui commençaient déjà. Ça, c'est un très bon signe. Alors, je demande à tous les compatriotes, c'est bien, nous sommes les démocrates, nous, nous battons pour notre procédure de démocratisation. Alors, euh, les deux sont jetés, le pouvoir dit, euh, tenter de discuter, en fait, les points de revendication. Alors, euh, nous attendons, chers compatriotes, n'est-ce pas? Voilà, c'était Nabila et Kamara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Euh, bonne journée.